Pour revenir à l'écran précédent, recliquez sur l'icône de prévisualisation. Pour envoyer l'image sur l'ordinateur, vous branchez le scanner à l'ordinateur. Et ensuite, vous allez cliquer une fois sur le bouton central. L'icône change. À ce moment-là, le scanner est relié à l'ordinateur.